Bonjour à tous, bienvenue à notre e-workshop dédié au sujet de la radioprotection. Nous allons faire au cours de l'heure que nous allons passer ensemble un décryptage de l'actualité réglementaire sur le sujet radioprotection. Alors ce webinaire est animé par Florent Fayon, Florian qui est responsable technique délégué pour le domaine ondes et rayonnements au sein du groupe APAV et qui est également responsable de la gamme de nos formations dédiées à la radioprotection, formation rayonnement radioprotection PCR. Alors, Avant que Florian vous présente le programme, quelques précisions pour les aspects pratiques pour communiquer avec nous pendant cet e-workshop. À droite de votre écran, vous avez un onglet « Questions » pour nous poser toutes vos questions, qui seront les bienvenues pendant, pendant cette présentation. Vos questions seront traitées à la fin de chaque partie du, du programme et puis nous aurons un temps réservé à vos questions en fin de, en fin de présentation. À la fin de, de ce webinaire, vous aurez automatiquement euh, sur votre boîte mail le replay, donc qui sera à votre disposition pour réécouter ou pour euh, faire un focus sur des points particuliers. Et pendant ce temps d'échange, pendant l'heure que nous allons passer ensemble, on sera amené également, histoire de, de, de fonctionner de façon très interactive, on sera également amené à vous poser des questions. Et pour ce faire, je vous inviterai à, à vous placer sur l'onglet « Sondage » à droite de votre écran. Voilà pour les points que je voulais vous partager avant que Florian démarre la présentation. Donc, je vais laisser la parole à, à Florian. Merci, à tout à l'heure. Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. Je suis vraiment très heureux de vous compter si nombreux. Vous êtes près de 300 inscrits à ce webinaire, preuve que le sujet vous intéresse, que le sujet vous passionne peut-être ou vous questionne tout simplement euh, le programme donc, de, cette, de cette petite heure qu a, que l'on va passer ensemble, hein, euh, c'est un rappel sur le contexte réglementaire, le paysage réglementaire français en ce qui concerne la radioprotection. Il a pas mal évolué ces, ces derniers temps, donc ce sera l'occasion bah, de, de faire un petit point sur ces, sur ces évolutions. Euh, vous l'avez compris, le webinaire sera assez orienté sur euh, les vérifications et donc on euh, rappellera quelques généralités concernant les vérifications donc dans un, dans un second chapitre, hein, ainsi qu'un euh, rappel aussi sur les vérifications qui sont imposées suivant le Code du travail. On zoomera un petit peu plus sur cette, sur cette dernière brique euh, réglementaire euh, qui est parue, euh, qui sont les vérifications des règles mises en œuvre par le responsable d'activité nucléaire, c'est-à-dire au titre du code de la santé publique, et puis euh, on parlera de la manière dont APAV peut vous accompagner donc dans cette démarche de radioprotection au sein de vos, de vos établissements. Et euh, comme Christelle l'a mentionné juste avant, un, un temps consacré euh, euh, à vos questions euh, sera euh, prévu en toute fin de en toute fin donc de, de séance. Alors, je vous propose de commencer par un premier, euh, par un premier euh, petit sondage qui me permet euh, de mieux euh, vous connaître, de mieux euh, connaître les participants et puis d'orienter peut-être le discours par rapport à vos, à vos origines. Alors, le sondage est en effet activé dans l'onglet « sondage », donc il vous suffit de, voilà, de choisir, vous avez bien démarré, de, de choisir votre fonction dans la liste que l'on a établie et puis de cliquer sur « Soumettre le vote » pour que l'on puisse voir vos réponses. Alors, je vous laisse un petit temps hein, pour, pour répondre au sondage et puis on fera le, le point rapidement. Bon, les réponses ont l'air de se stabiliser. Donc, Florian, je te les, je te les partage. Donc, pour aller, 70% d'entre vous, tous nos participants, vous êtes essentiellement des conseillers en radioprotection. Ensuite, on a beaucoup de toi, fonds toi, toi. D autres. D'accord. Et on va avoir 6% de, de participants qui ont un profil employeur ou représentant au sens de la réglementation radioprotection. Entendu. Ensuite, 2% des participants, donc on tombe très vite, sont des personnes spécialisées en radiophysique médicale. Donc, effectivement, on ne l'a pas dit, mais parmi vous, aujourd'hui, on a des participants qui sont du secteur de l'industrie et du secteur de la santé. Entendu. Merci. Voilà, pour... Merci pour ces, ces premières réponses au, au, au sondage. Hein. Peu étonnant effectivement d'avoir un public assez majoritairement euh, de conseillers en radioprotection hein, puisque euh, vous êtes en charge, on aura l'occasion de, de le revoir, hein, en charge d'assister euh, respectivement l'employeur et euh, le responsable d'activité nucléaire dans... Les, dans leurs obligations vis-à-vis -vis du code du travail et du code de la, de la santé publique. Euh, effectivement, un public assez varié en termes de secteurs, secteur médical et secteur industrie, puisque euh, la réglementation se veut, elle, assez euh, générale et en tout cas identique, quel que soit le secteur, le secteur d'activité. Je vous propose donc euh, de commencer par un petit rappel du, du contexte réglementaire et notamment les évolutions euh, que nous avons suivies depuis, euh, depuis, plusieurs années, euh, depuis plusieurs années maintenant. Alors, La transposition de la directive européenne, la directive Euratom 2013-59, a impliqué de profondes modifications donc dans le paysage réglementaire français en matière de radioprotection et euh, on peut se rendre compte que euh, bah, les principaux codes qui encadraient la, la radioprotection, hein, le code du travail, le code de la santé publique ou le code de l'environnement ont été complètement réécrits euh, via trois décrets qui sont parus en juin 2018 et qui ont été applicables d'ailleurs dès le 1er juillet 2018. L'approche réglementaire de ce risque a été assez euh, modifiée et euh, a surtout complété par euh, tout un tas d'arrêtés euh, qui complètent, qui abrogent ou euh, qui modifiaient les, les textes existants jusqu'alors. Alors On peut noter dans les textes principaux, et bien sûr ça, cette liste ne sera, sera pas exhaustive, hein, euh, mais l'abrogation de l'arrêté relative à la surveillance de l'exposition des travailleurs et son remplacement par un nouveau texte. On peut euh, noter la parution de l'arrêté concernant les exigences de sûreté contre les actes de malveillance. L'arrêté concernant la formation des personnes compétentes en radioprotection, avec l'intégration des exigences relatives aux organismes compétents en radioprotection. On aura l'occasion là aussi euh, d'en reparler. Une simplification de l'arrêté qu'on appelle l'arrêté zonage, l'arrêté du 15 mai 2006. L'apparition d'un arrêté relatif aux pôles de compétences. Ces pôles de compétences sont véritablement les conseillers en radioprotection au sein des installations nucléaires de base ou des installations nucléaires de, de base secrète. Hein. On ne parle pas de, de, de PCR ou de CR, mais on parle plutôt de pôles de compétences dans ce type d'établissement. Euh... Et puis, on peut noter, et surtout, hein, ce qui sera l'objet bien évidemment de, notre, de cette présentation, de notre webinaire, hein, mais l'abrogation de l'arrêté euh, du 21 mai 2010, euh, l'arrêté appelé l'arrêté contrôle, hein, en deux phases. Euh, une première phase avec l'apparition de l'arrêté du 23 octobre 2020 pour les vérifications, relative aux exigences du Code du travail. Et puis, la seconde phase, c'est euh, cet arrêté du 24 octobre 2022, donc le plus récent, qui est relatif aux vérifications des règles qui sont mises en place par le responsable d'activité nucléaire, donc suivant le Code de la santé publique. Donc, on reviendra bien sûr plus en détail sur ces deux textes. Et puis, on peut noter également un certain nombre de décisions de l'autorité de sûreté nucléaire, qui sont bien sûr homologuées par, par arrêté. Euh, alors, des décisions, ça concernait principalement les régimes de déclaration, d'enregistrement, donc quelles étaient les activités industrielles et médicales qui étaient soumises suivant tel ou tel, euh, tel, ou tel régime de de détention ou d'utilisation. Euh, il y a des décisions concernant les activités nucléaires pour lesquelles il n'y a pas de justification euh, complémentaire à apporter. Il y a une décision concernant la qualification requise pour être désigné médecin coordinateur d'une activité nucléaire. Donc là, plutôt pour la partie médicale. Et puis, euh, d'autres textes euh, ont également émergé, euh, qui sont des textes qui, sont, euh, qui émanent de la, de la Direction Générale du Travail et de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, qu'on appelle des questions-réponses. Euh, ces questions-réponses qui entrent dans le droit mou euh, permettent de préciser la réglementation et qui évitent bah, toute interprétation reprendre les termes de ces QGT hasardeuses, de ces, ces questions-réponses toute interprétation hasardeuse, euh, d'harmoniser les pratiques et puis surtout de recommander bah, les bonnes pratiques sur différentes thématiques. Euh, à ce jour, il y a trois questions-réponses qui sont disponibles sur le site internet de, de la DGT. Oui, de la DGT. En ce qui concerne la, la, la radioprotection, donc sur le site internet du ministère du Travail, hein, le premier concerne euh, l'arrêté formation PCR et OCR. Le second concerne l'arrêté relatif aux vérifications. Et plus récemment, le dernier question-réponse qui est, qui est paru euh, concerne la surveillance dosimétrique. Donc, ce sont des textes qui sont toujours intéressants euh, à, à obtenir. Alors bien évidemment d'autres thématiques sont attendues par le par le vide de, de ces documents notamment on attend un question réponse sur la mise en place du zonage dans les, dans les établissements Euh, enfin, il, faut, euh, il ne faut pas oublier non plus les guides de l'autorité de sûreté nucléaire, hein, également disponibles en téléchargement sur, sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire, qui apportent des explications, des attendus euh, sur des décisions ASN, ou sur des exigences du Code de la santé publique. Euh, vous connaissez certainement le guide numéro 11 de déclaration des événements significatifs en radioprotection, mais euh, vous verrez qu'au cours donc de, de cette présentation, on parlera de deux autres guides euh, qui euh, précisent les décisions concernant la gestion des déchets des effluents contaminés et puis également les euh, règles, et là ça concerne un petit peu plus le secteur médical, euh, les règles de conception, d'exploitation et de maintenance donc des services de médecine nucléaire in vivo. Pour terminer sur ces évolutions, euh, on peut noter également que euh, pour le secteur médical et notamment la prise en compte de la, radio euh, la radioprotection pardon, des, des patients, bah, le dispositif a assez peu euh, évolué en, en ce sens-là. Euh, en tout cas, euh, seule l'obligation de la mise en place d'un système d'assurance de la qualité euh, pour l'imagerie médicale, hein, euh, qui met en œuvre les rayonnements ionisants, a été, euh, a été incorporée donc, dans, ce, dans ces évolutions réglementaires. Alors, maintenant, si on fait un point sur les principales évolutions des différents codes qui nous intéressent, on va laisser de côté le code de l'environnement, mais on va s'intéresser plutôt au code de, le, comment dire, de la santé publique et puis le code du, du travail. Les principales évolutions en ce qui concerne le code de la santé publique, et je suis resté assez, assez général, bien évidemment, c'est le renforcement d'une manière générale des protections de l'environnement et de la population notamment vis-à-vis -vis des installations qui sera à l'origine de déchets, d'effluents ou de rejets dans l'environnement. Donc, renforcement sur les études d'impact lors des rejets, renforcement sur la surveillance de l'environnement. Une évolution notable également en 2018, hein, ça a été euh, l'évolution des régimes administratifs avec un euh, régime euh, d'enregistrement qui n'est ni plus ni moins qu'une autorisation simplifiée euh, qui est venue euh, s'intégrer entre le régime de déclaration connu et le régime d'autorisation. Donc, On a bien sûr conservé cette approche graduée en fonction de l'enjeu radiologique avec tout simplement un, un nouveau régime euh, intermédiaire. Un acteur euh, principal, bien évidemment, dans euh, l'application des exigences du Code de la santé publique, c'est le RAN, le RAN pour responsable d'activité euh, nucléaire. Alors, le RAN, ce responsable d'activité nucléaire, hein, c'est soit une personne physique, euh, euh, donc euh, qui montre euh, de par sa position dans l'établissement qu'il a à même de gérer euh, les exigences de radioprotection pour, euh, pour l'établissement, où euh, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est euh, une personne morale. Sauf qu'à particulier, euh, c'est vrai que la personne morale est maintenant euh, assez recommandée par euh, l'autorité de sûreté nucléaire dans, euh, lors de, la, euh, comment dire, euh, de du, la déclaration ou de la demande d'enregistrement ou d'autorisation missions du RAN, en tout cas ce qu'il a attendu du RAN, hein, euh, c'est la protection contre les risques d'exposition au rayonnement ionisant de l'environnement. Bien sûr, hein, le Code de la santé publique traite de l'environnement, des populations, y compris le cas échéant des patients, hein, pour le, les personnes du secteur médical, et euh, il traite un petit peu également des utilisateurs des sources de rayonnement, c'est-à-dire les travailleurs. Alors, Les responsabilités euh, du RAN portent sur la situation administrative, notamment euh, les régimes de détention, euh, d'utilisation, le respect des prescriptions générales ou particulières qui sont associées à une décision d'enregistrement, une décision d'autorisation. L'obligation pour le RAN également de désigner un conseiller en radioprotection qui, comme son nom l'indique, est chargé de le conseiller et de l'appuyer sur les différentes dispositions réglementaires. Responsabilité également concernant la conformité des locaux, dans lesquels sont utilisés des appareils ou des sources émettrices de, de rayonnement ionisant, que ce soit des générateurs électriques de rayons X, des accélérateurs de particules, des sources scellées liées à la gamagraphie, à la curithérapie, ou tout simplement euh, des locaux dans lesquels sont manipulées des sources scellées, des sources non scellées, des locaux de médecine nucléaire, etc. Autre responsabilité, c'est la vérification. Euh, de la vérification et des contrôles, on y reviendra également, qui sont imposés et qui euh, permettent euh, de s'assurer que les prescriptions sont bien sont bien respectées. Et puis euh, une nouvelle Exigence, ou qui est peut-être pas si inaperçue pour, pour beaucoup d'entre vous, on le constate sur le terrain et l'Autorité de Sûreté Nucléaire le, le constate également, euh, c'est la réception des installations. La réception des installations euh, qui, selon l'article 1333-139 euh, enfin, du Code de la santé publique, est prononcée par le responsable d'activité nucléaire ou son représentant, sur la base d'un document signé d'ailleurs. Et euh, cet euh, examen de réception est essentiel, avant l'exercice de toute nouvelle activité nucléaire, quelle qu'elle soit. Et elle repose notamment sur le respect des exigences réglementaires. Hein. En prononçant cet examen, le RAN s'assure que les exigences réglementaires qui lui incombent sont bien respectées, sur le respect des règles définies par le fabricant ou fournisseur euh, d'équipement ou de matériel, par le respect des prescriptions générales ou particulières qui sont, enregistrées, qui sont associées pardon, à l'enregistrement ou à l'autorisation, ce sont finalement, ces prescriptions générales ou particulières, les annexes d'une décision d'enregistrement ou d'autorisation. Euh, sur le respect aussi des règles de conception des installations, que ce soit la conformité dans lesquelles euh, se trouve un générateur électrique de rayon X ou euh, quels que soient euh, également les autres locaux de stockage ou d'utilisation. Et puis, il, pour prononcer cet examen de, de réception, il se repose également sur les conseils, qui sont formulées par le conseiller en radioprotection euh, en termes de protection des populations et de l'environnement. Il est important de savoir que sans cet examen de réception, la seule utilisation permise ou la seule activité nucléaire qui est autorisée est celle qui permet euh, de, de réaliser les vérifications qui sont imposées par le Code du travail, les vérifications initiales ou périodiques que nous allons traiter par la suite par ailleurs. Voilà euh, ce que l'on peut dire sur les principales obligations euh, du responsable d'activité nucléaire. À noter quand même que pour les personnes cette fois-ci plutôt du secteur médical, euh, les obligations du RAN portent également sur les contrôles qualité des installations, sur la rédaction d'un plan d'organisation de la physique médicale avec l'appel à un physicien médical euh, dans, dans l'objectif d'optimiser les doses des libres patients, sur la formation des utilisateurs, des appareils euh, donc à la radioprotection des patients et à l'utilisation des équipements. Et puis sur une obligation, je vous en parlais tout à l'heure aussi, de la mise en place d'un système de management de la, de la qualité. Voilà donc pour les obligations euh, du RAN et donc les différentes évolutions du Code de la santé publique. Florian, je me permets de t'imprimer oui. parce qu'on a deux questions qui portent sur le RAN, justement. Quelle est la différence entre l'employeur et le RAN et les différences entre le CRP et le RAN, notamment en termes de responsabilité Alors, euh, je vous le disais, le RAN est le responsable de l'activité nucléaire au sens code de la santé publique. Euh, ce RAN est la plupart du temps une personne morale, donc ça va être un établissement euh, et euh, ça va être la même ça peut être en tout cas euh, la même personne morale que l'employeur et bien souvent c'est le, le cas le RAN euh, peut être représenté ou devrait être représenté hein, euh, par, euh, par une personne physique bien évidemment euh, qui va servir surtout d'interlocuteur aux autorités le RAN, il peut être également une personne physique. Euh, c'est le cas dans certains centres de recherche, c'est le cas dans certaines euh, installations médicales où le RAN euh, doit répondre quand même à un certain nombre de qualifications pour le secteur médical. Hein, euh, on parle de médecin-coordonnateur, on parle de qualification minimale pour pouvoir être détenteur d'un enregistrement ou d'une autorisation. Donc, ça peut être la même personne morale que l'employeur, ça peut être une personne complètement différente, mais qui, d'une manière générale, a la main sur la mise en place des actions de radioprotection qui lui incombent. Donc, ça, c'est la principale euh, différence entre RAN, employeur, personne morale, personne physique. Et en ce qui concerne la différence entre le RAN et le conseiller en radioprotection, le RAN, euh, je vous le disais, c'est la personne qui, systématiquement, dans le Code de la santé publique, est définie comme étant la personne qui euh, porte la responsabilité du respect du Code de la santé publique. Il va s'appuyer sur les compétences du conseiller en radioprotection, qui est formé et euh, qui... Euh, Comment dire, qui va l'assister dans ses différentes obligations. Merci Florian. Parlons maintenant donc des euh, évolutions euh, au titre du Code du travail. Ce qui est, euh, les évolutions en tout cas euh, principales, hein, ce qui ressort de ces évolutions, c'est qu'on euh, peut noter l'adoption d'une approche graduée qui arrivait déjà petit à petit hein, à, à, avant ces évolutions-là, et d'une approche graduée de prévention des risques avec une harmonisation aussi avec les autres mesures de prévention des autres risques professionnels qui sont traités dans le, dans le Code du travail. Il y a une décorrélation du Code du travail avec les régimes administratifs. Hein, et une application donc, des principes de prévention généraux, des principes euh, généraux de prévention qui sont définis donc, dans, le, dans le Code du travail. Donc Cette approche en fait graduée hein, est basée tout simplement sur les résultats d'une étape indispensable et préliminaire qui est bien connue des préventeurs et qui est un peu plus nouveau maintenant euh, en ce qui concerne la radioprotection, qui est l'évaluation des risques. C'est l'étape euh, préliminaire et indispensable qui va permettre de définir euh, si on rentre dans le dispositif renforcé ou si euh, simplement les principes généraux euh, de prévention peuvent s'appliquer comme tous les autres risques. On peut noter également euh, l'indication de niveaux d'exposition qui déclenchent des actions. Bon, déclenchant des actions, ce n'est pas exactement le terme, ré, le terme réglementaire, mais ce sont des niveaux en dessous desquels bah, la prévention des risques serait basée, je vous le disais juste avant, sur les principes généraux de prévention. Mais par contre, au-dessus desquels on rentrerait dans un dispositif renforcé avec des exigences, là aussi graduées en fonction de, de l'enjeu radiologique des installations. Parmi les modifications, on peut, abaisser, on peut noter l'abaissement de la limite cristallin euh, d'une manière assez nette puisqu'elle passe d'une ancienne VLE, valeur limite d'exposition de 150 mSv à 20 mSv sur 12 mois consécutifs. Il y a toutefois une période transitoire hein, entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2023 où sur cette période, la euh, dose équivalente reçue par le cristallin peut aller jusqu'à 100, 100 millisieverts, voilà. avec une répartition donc, euh, la plus homogène possible sur ces 5 ans. Chose importante également, c'est l'intégration plus importante du risque radon euh, dans le code du travail, hein, notamment l'évaluation du risque de radiologique pardon, doit intégrer euh, ce risque d'exposition pour les travailleurs dans les locaux accessibles au rez-de-chaussée, au sous-sol et euh, dans des lieux spécifiques, euh, cavités souterraines, grottes, vides sanitaires, etc. Donc les, les exigences vis-à-vis -vis de, de cette gestion de risque ont été nettement renforcées avec le code du travail et des arrêtés complémentaires d'ailleurs. Toujours dans les évolutions du, du code du travail, euh, les évolutions portent également sur la réorganisation des contrôles techniques qu'on appelait, euh, qu appelait contrôle et qu'on appelle désormais vérification. Et ça, bien évidemment, j'en parle pas beaucoup plus puisqu'on on va en parler plus longuement par la suite. Euh, une simplification également du zonage avec des niveaux de référence mensuels, spécifiques euh, également pour les extrémités, euh, des zones également pour le radon hein, qui n'était pas prévu jusqu'alors. On élargit les accès du CRP à toutes les doses équivalentes, euh, vous étiez en tant que CRP, puisque vous êtes une majorité d'entre nous, euh, limité à certaines doses et notamment la dose efficace. Et là, ça s'élargit un petit peu plus sur vos accès avec toutefois la contrepartie de secrets professionnels et d'exigences liées à la protection des données personnelles. Il y a une réorganisation aussi des dispositions relatives aux situations d'urgence radiologique. Hein. On a cadré ça un petit peu plus en détail. Et puis, d'une manière générale, euh, il y a un nouveau vocabulaire qui est apparu. Hein. On parle d'évaluation individuelle à la place d'études de poste, on parle de dosimétrie à lecture différée euh, par rapport à la dosimétrie passive, on parle de contraintes de dose qui vient remplacer des objectifs dosimétriques. Vous l'avez noté, on parle de conseillers en radioprotection et plus de plus tout à fait en tout cas de personnes compétentes. On parle de SDI pour la surveillance dosimétrique individuelle. On parle de SR pour la surveillance radiologique, etc. etc. Donc, c'est tout un tas de nouveaux euh, termes qui sont maintenant assez vulgarisés par toutes les communications des autorités, euh, de vos organismes de formation hein, et de la réglementation, bien sûr. Alors, une des principales évolutions du code du travail, c'est également les possibilités qui sont offertes à l'employeur euh, en termes d'organisation en matière de radioprotection. Euh, si à l'issue de l'évaluation des risques, qui inclut bien sûr l'exposition le, au radon, je vous le rappelle, et des évaluations individuelles, l'employeur doit mettre en place une des mesures suivantes, que des zones soient délimitées, que des travailleurs soient classés en catégorie A ou en catégorie B, ou bientôt qu'il bénéficie d'une surveillance dosimétrique individuelle, ou alors que des vérifications soient amenées euh, à être mises en œuvre, alors il y a une obligation pour l'employeur de mettre en place une organisation de la radioprotection, et cette, et cette euh, organisation doit reposer par la, sur la désignation d'un conseiller en, en radioprotection. Ce conseiller euh, en radioprotection peut être soit, pris parmi les salariés de l'établissement, on parlera d'une personne compétente en radioprotection qui doit être bien sûr formée, ou alors elle peut être désormais externalisée, quel que soit euh, le type de source ou d'activité pratiquée, à un organisme compétent, un OCR, organisme compétent en radioprotection, qui doit être certifié. Euh, il est euh, régulièrement admis que dans des entreprises multisites, qui comporte plusieurs établissements avec des numéros de SIRET différents, l'organisation de la radioprotection peut être calquée sur celle de la prévention générale des risques euh, qui est centralisée. Sinon, on doit retrouver un conseiller en radioprotection donc désigné par numéro euh, de SIRET ou avoir recours à un OCR, un organisme compétent en radioprotection. Euh, on peut noter aussi hein, que ce qui est euh, régulièrement remonté, c'est que le recours à un organisme compétent en radioprotection bah, permet d'optimiser votre organisation de la radioprotection euh, en facilitant l'intégration et la compréhension bah, d'une réglementation, vous le savez bien, qui est assez complexe et qui évolue. Euh, puis ça permet aussi, en ayant recours à un ECR, de continuer à assurer la sécurité de vos salariés, du public, des patients par rapport aux risques radiologiques. Tout en euh, vous reconcentrant bien sûr sur, votre, euh, sur vos autres missions ou votre cœur de, de métier. Alors, quelles sont les missions de ce conseiller en radioprotection? Euh, elles sont classées, on va dire, en trois, trois grandes catégories, on ne va pas toutes les détailler, hein, mais le conseil en radioprotection donne des conseils sur la délimitation des zones, euh, les accès à ces zones, euh, en ce qui concerne le choix de l'instrumentation, en ce qui concerne la conception des installations. Euh, en ce qui concerne le classement des travailleurs le suivi de l'exposition individuelle ça, ça se fera en lien avec le médecin du travail par exemple en ce qui concerne même le programme des vérifications et là aussi on aura l'occasion d'y revenir il faut savoir et ça c'est important de le signaler que tous les conseils qui sont formulés par le conseiller en radioprotection donc, euh, et qui sont relatifs à tous ces éléments là doivent être consignés euh, sous une forme qui en permet la consultation pendant au moins dix ans. Euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus maintenant euh, vérifié, euh, le système d'enregistrement, de consignation donc, des conseils. Par ailleurs, au-delà des conseils, il apporte son concours à l'évaluation des risques, bien évidemment, c'est le sachant en matière de radioprotection, sur la définition des mesures et des moyens de prévention, sur euh, l'enquête et l'analyse des événements significatifs en radioprotection. Il peut apporter son concours aussi lors de la coordination des mesures de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure. Et puis, eh ben, c'est au conseil en radioprotection que revient euh, la réalisation ou la supervision des vérifications, euh, oui, des vérifications hein, qui, doivent être, qui doivent être mises en place ou du mesurage lors de l'évaluation des, de des risques. Donc voilà pour le panel des, euh, des missions qui sont réalisées au titre du Code du Travail. Alors on va passer maintenant au, au, deuxième, euh, au deuxième sondage qui est en lien bien évidemment avec euh, l'organisation de, de la radioprotection. Euh, donc on vous laisse à nouveau aller sur l'onglet sondage donc en bas à droite de votre, de votre écran hein, et répondre à la question, donc, bah, quelle organisation euh, avez-vous euh, mise en place dans, dans, votre, dans votre établissement voilà. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous euh, gérez en, en interne C'est la PCR qui est salariée de votre structure, euh, qui a été désignée. Est-ce que vous avez recours à un OCR Est-ce que, à la rigueur, c'est une solution mixte entre une PCR interne et un OCR avec une répartition d'émissions, bien sûr, ou alors, bon, le choix n'a pas encore été fait. Donc, je vous laisse répondre à cet onglet sondage. Alors, pour plus de 70%, Florian, on est sur une organisation avec un conseiller radioprotection interne, avec un PCR salarié de, de la structure mmh. de l'entreprise. Ensuite, on est sur une solution, pour 13% des réponses, sur une solution mixte PCR plus OCR. Puis, sur un CRP externe avec une organisation certifiée OCR. D'accord. Les trois réponses dominantes, mais essentiellement un CRP interne. Entendu, ce qui est en lien bien évidemment avec le résultat du premier sondage, puisque vous étiez une majorité d'entre vous être CRP. Donc effectivement, c'est euh, effectivement euh, la réponse effectivement logique. Quoi. Voilà. Je Je entendu. Merci de... De... De... Oui. Je te propose avant de changer de partie de, de prendre certaines questions. Euh, notamment une question alors, qui concerne un, un site Céveso euh, sur lequel il n'y a pas de source radioactive permanente, mais l'utilisation fréquente de gamma-mètres pour réaliser des tirs radio sur des tuyauteries. Quelles sont les dispositions de qualification et de suivi médicaux Alors, Là, on est dans le cas un petit peu particulier, dans le cas où, effectivement, il n'y a aucune activité nucléaire qui est euh, réalisée sur le, sur le site. Euh, en revanche, c'est une, euh, une société extérieure hein, euh, euh, qui euh, vient avec des sources radioactives pour euh, faire donc de l'arbre. Effectivement, des tirs radio hein, pour faire de la gamagraphie euh, qui vient avec la source. En fait, là, on sort un petit peu du dispositif. On rentre plutôt dans le dispositif de coordination des mesures euh, de prévention avec l'intervention d'une entreprise extérieure. Et là, on rentre dans un dispositif de plan de prévention. Tout doit être mis en amont. Et ça, c'est notamment le conseiller en radioprotection euh, de l'entreprise extérieur hein, qui intervient dans l'entreprise utilisatrice, en lien avec euh, votre employeur ou euh, son représentant, hein, le responsable HSE de, de l'établissement, qui va euh, définir les mesures de prévention dans un objectif de protéger bah, les salariés de l'entreprise utilisatrice. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, les tirs se font euh, en période décalée, de nuit, le matin, les week-ends, et dans tous les cas, euh, dans des zones qui sont euh, évacuées. Donc il n'y a pas finalement de qualification particulière ni de suivi médical pour euh, les euh, travailleurs de l'entreprise utilisatrice, puisqu'ils sont, par définition, ils ne sont pas, euh, pas exposés. Euh, ou en tout cas, tout est fait pour qu'il ne le soit pas. Hein, C'est plutôt sur ce point-là qu'il faut, qu faut agir. Voilà. Et donc, on, euh, au sens de, du, du Code de la santé publique, il n'est pas euh, exercé d'activité nucléaire euh, par euh, l'entreprise utilisatrice. Hein, C'est une entreprise dans laquelle sont réalisés des, des travaux. Donc, on sort un petit peu de ce référentiel d'application. Voilà. D'accord, merci Florian. Alors, tu as évoqué les réceptions d'installation. On a deux questions à ce, à ce sujet. Est-ce qu'une réception correspond à une nouvelle installation ou bien est-ce qu'un changement, par exemple un changement de générateur à l'identique, c'est aussi une nouvelle installation Donc, est-ce qu'il y a une réception à faire Alors, euh, l'examen de réception, euh, l'examen de réception, il est à réaliser euh, dans le cas d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle déclaration, euh, dans le cas d'un nouvel enregistrement ou d'une nouvelle euh, autorisation, dans le cas de la modification d'une déclaration, d'un enregistrement ou d'une euh, autorisation, euh, mais pas forcément dans le cas d'un renouvellement d'un équipement hein, ou d'une installation, c'est uniquement dans le cas de la, du renouvellement donc de, de, de l'autorisation, de la déclaration, c'est-à-dire du régime administratif. D'accord. Bon, du coup, tu es dispensé de la deuxième question puisque tu viens d'y répondre en même temps. C'était une question Ce n'est pas rétroactif. Me... Voilà. <rire> Je vois qu'il y a une question juste, je la vois comme ça parmi d'autres. Hein. Qu'entend-on par personne morale Une personne morale, c'est bien l'établissement. Hein. Ça va être le, le nom de l'établissement, euh, APAV et la personne morale. Contrairement à une personne physique où c'est monsieur ou madame un tel de, de l'établissement. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, J'en profite juste parce que j'avais la question en face, en face des yeux au moment où, où je ouais. vous parle. Je vous propose maintenant d'aborder le, le chapitre concernant les vérifications. Quelques généralités, on va passer assez vite, et euh, un focus sur les vérifications suivant le Code du travail. On traitera dans un chapitre différent les vérifications suivant le Code de la santé publique et ce qui a euh, réellement euh, évolué à partir du 1er janvier 2023. Quelques généralités donc sur le, sur le Code du travail. Hein. L'arrêté contrôle du 21 mai 2010, euh, qui avant le 1er janvier 2022, englober les vérifications au titre du Code du Travail et celles au titre du Code de la Santé publique, a été abrogée, je vous le disais en introduction, en deux étapes. Tout d'abord par l'apparition de l'arrêté du 23 octobre 2020, euh, qui euh, est rentré en application le 1er janvier 2022, et qui concerne les vérifications réalisées au titre du Code du Travail seul. Et puis, euh, le second... Euh, la seconde phase, on va dire, de cette abrogation du 21 mai de l'arrêté du 21 mai 2010, c'est par l'apparition assez récente de l'arrêté du 24 octobre 2022. Et puis, on va parler de la décision ASN juste après, euh, qui a abrogé, à compter du 1er janvier 2023, cet arrêté. Cet arrêté du 24 octobre 2022, lui, euh, a un impact directement sur les vérifications qui sont faites au titre du Code de la santé publique. C'est-à-dire que les contrôles que vous connaissiez avant le 1er janvier 2022 ont été complètement scindés en deux types de vérifications euh, différentes et indépendantes, les vérifications au titre du Code du travail et les vérifications au titre du Code de la santé publique. Donc, on va aborder dans les diapos suivantes hein, ces deux familles de vérifications en, en rappelant le, le champ d'application. Et les règles des vérifications réalisées suivant le code du travail et puis je vous dis dans un chapitre à part on euh, détaillera le nouveau référentiel des vérifications code de la santé publique alors suivant le code du travail qu'est ce qui doit faire l'objet de vérification euh, les équipements de travail et les sources doivent être vérifiés euh, ça consiste principalement à en vérifier l'état général la corrosion l'usure euh, l'état euh, l'état visuel et physique de, de l'équipement euh, on vérifiera aussi à ce moment-là euh, les débits de doses euh, équivalentes ou les doses euh, générées par les, euh, par les équipements euh, compte tenu euh, bah, de l'évaluation des risques, compte tenu euh, des normes de conception de certains équipements. On s'assurera pour les sources scellées euh, de leur étanchéité, et donc qu'il n'y a pas de contamination lorsqu'on utilise des sources, des sources scellées. On vérifiera qu'il n'y a pas de recherche de fuite sur les équipements ou les, euh, les parois des, des locaux. On s'assurera également de l'efficacité, de la présence d'une part, et de l'efficacité de tous les dispositifs de protection et d'alarme qui sont associés à l'utilisation d'équipements. Euh, typiquement les signalisations lumineuses les arrêts d'urgence euh, les euh, contacts de porte les euh, balises ou les mesures de, de dose ou de débit de dose en, en temps réel par exemple deuxième portée de ces vérifications ça concerne maintenant les lieux euh, de travail euh, et les moyens de transport alors qu'est-ce qu'on appelle un lieu de travail ben, c'est tout simplement des zones mais c'est également les locaux attenants aux zones dès lors qu'une zone est définie on doit s'assurer du niveau d'exposition externe dans cette zone, mais aussi dans les locaux attenants. On doit vérifier si c'est le cas euh, et si le risque existe, hein, le niveau de contamination, qu'il soit surfacique ou atmosphérique, euh, et puis s'assurer que les zones soient clairement délimitées. Ça sera l'occasion également lors de la vérification des lieux de travail de vérifier les dispositifs de protection et d'alarme qui sont associés à ce lieu de travail. Autant, dans un premier temps, vérifier l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme qui étaient associés à l'équipement. Là, on va regarder ce qui est associé au lieu de travail. Et puis enfin, et ça, on va dire, ça ne change pas vraiment en termes de vocabulaire par rapport à ce que l'on connaissait avec l'ancienne arrêté, euh, on va vérifier l'instrumentation de la radioprotection et notamment la vérification de bon fonctionnement de, de l'équipement avant chaque utilisation et puis la vérification périodique de l'étalonnage et de sa bonne réponse euh, par rapport aux, aux, aux critères d'utilisation qui sont prévus. Alors, si maintenant je regarde, je vais reprendre euh, donc, euh, les, les deux grandes euh, thématiques des vérifications code de la synthé, code du travail. Pardon. La première thématique, ce sont les équipements de travail et des sources. Je vous rappelle qu'il y a deux manières de les euh, dispenser, ces vérifications. La première, c'est la vérification initiale, qui est faite forcément par un OVA, OVA pour Organisme Vérificateur, qui est accrédité accrédité par le COFRAC pour réaliser ces prestations. Cette vérification initiale, elle se fait, bah, comme son nom l'indique, lors de la mise en service. Elle se fait également euh, à l'issue de toute modification importante, qui est susceptible, suffisamment importante, hein, pour être susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Et puis, il faut noter également que cette vérification initiale est renouvelée à intervalles réguliers pour certaines sources. On va les voir juste, juste après. Au-delà de ces vérifications initiales, des vérifications périodiques, là aussi on est dans le, dans le nouveau vocabulaire, hein, euh, des vérifications périodiques, qu'on pouvait appeler contrôle interne par la suite, euh, doivent être réalisées. Alors, elles sont réalisées par qui ben, Ça fait partie des missions du conseiller en radioprotection. Donc, c'est soit le CRP, soit sous sa supervision, ou ça peut être confié à un organisme tiers de, de confiance. Notamment quand euh, le recours à du matériel particulier de mesure est, est, est nécessaire hein, ou à euh, des compétences particulières. La périodicité, elle est désormais justifiée par l'employeur elle est définie et justifiée euh, par l'employeur avec un minimum d'une vérification périodique par an pour les équipements de travail et les sources. Bien évidemment, euh, le choix peut être porté sur une périodicité plus courte, euh, mais dans tous les cas, justifiée compte tenu de la dangerosité des sources, compte tenu du retour d'expérience, compte tenu de l'organisation mise en place dans, dans l'établissement. Alors, il faut savoir que toutes... Les sources et les équipements de travail ne sont pas soumis à des vérifications initiales faites par un organisme accrédité. Euh, ces sources-là hein, sont définies dans euh, l'arrêté euh, du 23 octobre 2020, les sources exclues. Euh, on peut noter par exemple les sources scellées Intégrés à un équipement de travail euh, ne sont pas euh, soumis à une vérification initiale. Typiquement, euh, ici on traite les euh, le ressourcing. Hein, quand on a une source, un équipement pardon, qui contient une source radioactive et qu'on change euh, la source à l'intérieur parce qu'elle est au-delà des 10 ans, parce qu'elle n'a plus suffisamment d'activité, euh, ça n'est pas soumis à une vérification initiale quand on change uniquement la source. Hein, qu'on procède, je dis, à un remplacement à l'identique. De, de la source intégrée à l'équipement, la source scellée. Euh, les sources non scellées ne sont pas soumises à vérification initiale. Les sources scellées dont les activités sont inférieures au seuil de classement d'une source en SSHA, pour source scellée d'autres activités. Donc, dès lors qu'on ne dépasse pas les seuils qui sont définis dans le Code de la santé publique de SSHA, et quand on a une source scellée seule, donc non intégrée à l'équipement, on n'est pas soumis à une vérification initiale. Les sources exemptés au titre du Code de la santé publique, c'est-à-dire quand on a des activités, cette fois-ci, qui sont très faibles, euh, ou alors des générateurs X qui euh, ne nécessitent ni de déclaration, ni d'enregistrement, ni d'autorisation. Et puis enfin, on a les équipements de travail euh, pour lesquels le débit de dose au contact est inférieur, débit de dose équivalente hein, est inférieur à 10 micro par heure. Au contact et qui ne comporte pas c'est un équipement qui comporte une source une source de SSHA dès lors qu'il y a une source de euh, haute activité euh, à ce moment-là c'est euh, soumis à vérification initiale donc ces cinq catégories euh, de cinq catégories donc d'équipements ne sont pas soumis à une vérification initiale tous les autres hein, par définition sont soumis à une vérification initiale et même pour certains euh, équipements ou certaines sources ça doit être, cette vérification initiale doit être renouvelée. Euh, quelles sont donc les sources qui doivent être renouvelées, euh, dont la vérification initiale doit être renouvelée par un organisme accrédité eh bien, Ce sont les appareils mobiles qui contiennent une source scellée de haute activité qui sont consacrés à de la radiologie industrielle, donc on parlait de la gammagraphie dans la question juste avant, bah, ça en fait partie, euh, ou des, sources, des appareils mobiles qui contiennent une SSHA qui est euh, destinée à la curithérapie, hein, la curithérapie euh, au débit par exemple, est soumis à un renouvellement de la vérification initiale au moins une fois par an. C'est le cas aussi, bon, de sources un petit peu plus rares, mais les accélérateurs de particules mobiles sont soumis également à une périodicité annuelle de renouvellement de la vérification initiale. Et puis pour d'autres appareils, ben, on a plutôt une, euh, un, un renouvellement triennal, notamment les appareils électriques de radiologie industrielle mobile qui nécessitent... Pour son utilisation, le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiologie industrielle. Ça peut être des générateurs électriques de, de rayons X hein, qu'on utilise pour faire de la radiologie industrielle en chantier, par exemple. Pour le secteur médical, la réalisation de pratiques interventionnelles en bloc qui utilisent un appareil de scanographie ou un arceau doit être renouvelée. Le renouvellement de la vie doit avoir lieu de manière triennale. Les accélérateurs de particules fixes qui sont industriels ou médicaux ont également une périodicité triennale, tout comme les équipements de travail fixes qui contiennent une source CD de haute activité. Donc là aussi, le renouvellement des vérifications initiales et leur périodicité euh, aborde cette approche graduée. Plus une source a un enjeu radiologique important, euh, plus la périodicité va être, euh, va être régulière en ce qui concerne le renouvellement de la vérification initiale. Deuxième euh, portée des vérifications euh, suivant le code du, du travail, ce sont les lieux de travail. Euh, là aussi, on a le même euh, découpage que pour les équipements. Il y a des vérifications qui devront être faites avant euh, la mise en service, on parle de vérification initiale, et puis des vérifications périodiques. Les vérifications euh, initiales, c'est fait par un organisme vérificateur accrédité, toujours pareil, et ne sont concernées que les zones et leurs locaux. Ce qui veut dire pas de zone. Pas de vérification des lieux de travail. Ça se fait quand Lors de la mise en service. Et puis là aussi, à l'issue de toute modification importante. Contrairement aux équipements de travail, il n'est pas prévu de renouvellement de vérification initiale des lieux de travail. On le fait une fois pour toutes. Et tant que ça ne change pas, il n'y a pas de renouvellement. L'organisme de vérification accrédité ne renouvelle pas. Cette vérification des lieux de travail. On ne regardera que pour les, états, les équipements soumis euh, l'équipement hein, et la source. Euh, par contre, le lieu de travail ne sera vu à la mise en service en cas de modification. En revanche, les vérifications périodiques, hein, euh, c'est pas RVI pardon, c'est VPA. Hein, les vérifications périodiques seront toujours faites par le Conseil en Radioprotection dans chaque zone et dans euh, chaque local qui est attenant à ces zones. Et là aussi, la périodicité sera définie par l'employeur, avec cette fois-ci un minimum de vérification périodique du lieu de travail qui est trimestriel. Le recours à de la dosimétrie à lecture différée d'ambiance hein, est bien évidemment accepté pour faire cette vérification des, des lieux de travail. Voilà donc pour les rappels au niveau des, des vérifications suivant le code du travail. Peut-être a-t-on des, des questions, Christelle, sur cette thématique Alors. Beaucoup de questions, Florian, et comme il reste un quart d'heure, je pense qu'il vaut mieux que l'on continue et qu'on concentre les questions à la fin. Entendu, ça me va bien, je, on procède comme ça. Euh, donc, troisième chapitre, maintenant, on fait plutôt le focus sur ces évolutions réglementaires, ce sont les vérifications des règles mises en place par ce fameux responsable d'activité nucléaire, c'est-à-dire suivant le code de la santé publique. Alors, il existe tout d'abord... Les contrôles internes, et là je ne me suis pas trompé dans le terme, hein. le, code du travail, le code de la santé publique pardon, parle euh, encore de termes de contrôle pour euh, ceux qui sont réalisés en interne dans l'établissement. Donc, Que prévoit le code de la santé publique eh ben, C'est un contrôle euh, interne euh, des procédures euh, de mesure et d'évaluation qui vise à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants, liés d'une part soit à l'exercice euh, de l'activité nucléaire dans, dans l'établissement, mais aussi euh, liés éventuellement à un acte de malveillance. Doivent être également euh, contrôlés euh, par le RAN en interne tous les dispositifs techniques euh, qui sont euh, mis en œuvre de manière à protéger la population et l'environnement contre les effets des rayonnements euh, ionisants. Et puis enfin, il est prévu que le RAN vérifie périodiquement euh, l'étalonnage des instruments de mesure et qu'ils vérifient qu'ils sont en bon état et utilisés euh, bah, correctement et conformément à leurs prescriptions. Euh, ça fait partie des missions du conseiller en radioprotection qui est désigné par le responsable d'activité nucléaire de vérifier périodiquement l'efficacité du contrôle interne des procédures et des dispositifs techniques. Donc ça fait partie des missions du conseiller en radioprotection d'appuyer le RAN sur le contrôle interne de ces éléments-là qui sont assez souvent redondants avec les vérifications du code du travail. En revanche, là où ça a pas mal euh, évolué, hein, c'est euh, l'objet plus particulièrement de ce dernier chapitre, hein, ce sont les vérifications des règles, vérifications externes, et là quand on parle de vérification, c'est euh, forcément par un organisme externe, on va en parler, euh, des règles qui sont mises en œuvre par le responsable d'activité nucléaire. L'article 172 hein, du Code de la santé publique hein, qui concerne la protection contre les rayonnements ionisants euh, précise que doivent être vérifiées des règles de protection collective, doivent être vérifiées par un organisme externe, tout ce qui est gestion des sources de rayonnements ionisants, et puis euh, d'être vigilant sur ce qui concerne le collecte, la collecte, pardon, le traitement et l'élimination des déchets et des effluents contaminés. Cet article-là euh, appelle un arrêté et une décision SN qui va préciser les modalités, le contenu et puis les périodicités de cette, de cette vérification. C'est euh, ce qu'on va voir justement par la suite. Alors, quelles sont les activités qui sont soumises aux vérifications qui sont définies par l'arrêté dont je vous parlais tout à l'heure, l'arrêté du 24 octobre 2022 et qui est applicable depuis le 1er janvier 2023. Donc, qui est d'ores et déjà applicable. et bien, ça restreint euh, pas mal les activités concernées. Effectivement, Seules les activités nucléaires de proximité qui génèrent des déchets et des effluents contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être, y compris par activation, euh, sont concernées par euh, ces vérifications externes. Ça ne s'applique pas aux activités nucléaires qui mettent en œuvre des sources radioactives scellées, aux générateurs électriques de rayons X ainsi qu'aux accélérateurs euh, qui, malgré tout, euh, peuvent activer des pièces, mais qui resteraient indissociables de, de l'accélérateur en lui-même. Ça ne s'applique pas, je vous parlais que c'était les activités nucléaires de proximité, ça ne s'applique pas non plus aux installations nucléaires de base, aux, insta aux installations pardon, nucléaires de base secrète ou aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui, elles, ont une réglementation particulière et qui ne sont pas visées par ces, par ces vérifications. Euh, Attention toutefois, dans certaines installations nucléaires de base, euh, il y a des installations qui génèrent des déchets et dont l'activité est soumise à un régime. Hein, en parallèle de leur, de leur réglementation particulière, elles peuvent être soumises à un régime du nucléaire de proximité et là, ça s'appliquerait chez elles. Qu'est-ce qui est visé euh, par ces vérifications au titre du Code de la santé publique et par euh, cet arrêté bah, Toutes les règles qui sont mises en place par le RAN, donc les règles générales, avec... Quand même un focus qui est fait sur la gestion des déchets, et des effluents, et puis également euh, bah, les règles de conception, de maintenance et d'exploitation bah, des services de médecine nucléaire. Donc on est bien d'accord que pour ce dernier point, ça va concerner que certains, euh, certains d'entre vous, euh, mais c'est une particularité en tout cas de, de ces vérifications. Il y a une particularité qui a été euh, initiée par cet arrêté et qui concerne les services de médecine nucléaire. Qui euh, va pouvoir réaliser ces vérifications, je vous le disais, c'est forcément traité en externe et c'est fait par un organisme qui cette fois-ci est agréé, on ne parle plus d'organisme accrédité, mais qui est agréé en radioprotection par l'autorité de sûreté nucléaire. On parle d'OARP. Et à quel moment doivent euh, euh, être réalisées ces vérifications Dans les 12 mois qui suivent ce fameux examen de réception dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, ça devrait être renouvelé euh, tous les ans pour les activités nucléaires qui sont soumises à un régime d'autorisation. Euh, c'est le cas, par exemple, pour la médecine nucléaire, c'est le cas pour euh, des cyclotrons éventuellement. Et euh, tous les trois ans pour les autres activités nucléaires, c'est-à-dire celles qui seraient soumises à enregistrement ou à déclaration. Là aussi, une approche euh, graduée en fonction de, de l'enjeu radiologique et du régime euh, administratif. Alors, euh, si on rentre un tout petit peu plus dans, dans le détail, euh, le contenu euh, des vérifications est précisé en annexe de l'arrêté du 24 octobre 2022. Alors, il y a euh, dans, ce, dans cet arrêté hein, euh, des points de vérification qui concernent plutôt les dispositions administratives, c'est-à-dire qu'on va regarder le récipicier ou la, la décision administrative. On va regarder notamment l'adéquation des récipiciers de déclaration, des décisions d'enregistrement ou autorisation avec les activités réellement pratiquées. On va regarder les sources détenues, on va regarder euh, l'adéquation avec les lieux d'utilisation qui sont prévus sur l'autorisation. Et le cas échéant, bah, la présence d'un médecin coordonnateur donc pour les, les activités médicales. On va regarder des dispositions administratives concernant le conseiller en radioprotection que ce soit un PCR interne salarié ou un OCR, notamment son certificat ou sa certification, que le niveau, secteur et l'option sont en adéquation avec les sources détenues. On va regarder également la traçabilité des conseils formulés par le par le PCR, le CRP, pardon, le conseiller en radioprotection. On va regarder ce fameux examen de réception avec euh, son exhaustivité, avec le fait qu'il y ait bien un document qui soit signé par le RAN. On va regarder un document clé qui est le programme des vérifications. On va regarder l'inventaire des sources, euh, l'inventaire des déchets et leur transmission aux différentes autorités. Euh, des points de vérification porteront sur l'instrumentation de radioprotection, notamment l'adéquation du matériel avec la typologie et les caractéristiques des sources détenues et puis un gros point sur la gestion des déchets. Notamment, est-ce qu'il existe un plan de gestion des déchets Est-ce que l'inventaire des déchets est bien transmis euh, à euh, l'Andra Est-ce qu'il est bien tenu à jour, par exemple Alors, il est rappelé dans, dans l'arrêté, hein, l'obligation pour le RAN de préparer tous les accès, personnes et documents à l'organisme agréé en radioprotection hein, qui permet la bonne conduite et la bonne réussite de cette, de cette vérification. En complément de cet arrêté, il faut savoir qu'il y a une décision de l'autorité de sûreté nucléaire. Alors là, je ne pourrais pas vous en parler de trop puisque euh, je vous ai fait une capture d'écran euh, du site internet de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est pour dire que cette décision est bien parue euh, le 6 décembre 2022, mais elle est toujours en attente d'homologation. Donc, il s'agit de la décision 747 et qui vient apporter des précisions sur le contenu des vérifications, notamment euh, sur deux grands aspects. Sur le respect de la décision euh, du 23 euh, juillet 2008, enfin la décision qui a été homologuée par l'arrêté du 23 juillet 2008, qui est relatif aux effluents et aux déchets. Et également, euh, donc autre point de vérification, et là, encore une fois, ça ne concerne que les services de médecine nucléaire, sur le respect des dispositions de la décision euh, 463, qui est homologuée par l'arrêté du 15 janvier 2015, et qui est relatif aux règles de conception, d'exploitation et de maintenance donc d'un service de, de médecine nucléaire. Donc, en fait, cette décision-là, alors on a bien eu un projet entre les mains, hein, euh, bah, il est constituée d'un certain nombre d'annexes, et qui vient reprendre un certain nombre d'exigences euh, qui, sont, euh, comment dire, qui sont diffusés ou qui sont euh, donnés dans ces, dans ces décisions. Euh, à titre d'exemple, on va regarder les règles de mutualisation lorsqu'il y a plusieurs RAN ou établissements sur un même site. On va regarder euh, tout la, le système de gestion des déchets qui est lié à la décroissance, à l'entreposage, les systèmes de mesure, euh, le contrôle avant rejet. Et euh, chose importante, c'est qu'il est possible que euh, cette décision demande la, la réalisation de mesures pour s'assurer de l'absence de contamination euh, dans les zones ou dans les locaux attenants. Donc voilà les différents éléments qui seront euh, vus et qui seront apportés par cette décision mais je vous dis en l'absence de cette décision c'est assez compliqué d'homologation de, de, en tout cas de cette décision c'est assez compliqué de rentrer plus dans, dans les détails euh, Pour les euh, règles spécifiques à la médecine nucléaire il va y avoir euh, la vérification des systèmes de ventilation euh, s'assurer qu'ils sont bien dépendants euh, sur euh, euh, comment dire, des, des règles de vérification concernant les équipements euh, les canalisations des équipements. Fluents, les surfaces de travail et là aussi une absence de contamination en limite donc des secteurs de médecine nucléaire voilà donc ce que euh, je pouvais euh, dire sur les vérifications au titre du code de la santé publique donc encore une fois si je dois résumer euh, ça s'intéresse principalement euh, ça s'adresse pardon principalement au nucléaire de proximité dès lors que des déchets ou des effluents euh, contaminés euh, sont mis en œuvre euh, dû à l'activité qui est pratiquée sur le, sur le site. Il y a euh, juste un dernier, euh, un dernier sondage euh, qui m'intéresse et qui permettra euh, peut-être euh, d'embrayer sur euh, la... Sur sur la dernière diapo, avant de, de, de, de passer plutôt aux questions et à la présentation d'APAV. Ce dernier sondage est le suivant. Euh, Est-ce qu'un programme des vérifications est mis en place dans votre établissement Vous allez voir que euh, ce programme des vérifications est un élément clé pour gérer les vérifications dans vos établissements respectifs. Et qu'il euh, me paraissait important d'en parler. Sondage en cours et la réponse est oui pour plus de 80%. Bonne, bonne nouvelle. C'est quelque, quelque chose qui est assez courant maintenant, puisque demandé. Alors, ce que je peux dire sur les vérifications, c'est que c'est l'élément clé des vérifications. Euh, bien souvent, il, faut, euh, il est souvent confondu avec un simple planning, mais en fait, il est bien plus que, que cela. Il permet de définir bah, toute l'organisation qui était retenue par l'employeur le, et pourquoi pas le responsable d'activité nucléaire, en ce qui concerne les vérifications. C'est un petit peu, euh, je le présente souvent de, de cette manière-là, c'est un petit peu un référentiel qualité des vérifications, notamment qui fait quoi, comment, avec quel matériel, euh, suivant quelle procédure et quand. Il peut être commun donc, pour les vérifications qui sont imposées par le code du travail et celles qui sont imposées par le code de la santé publique, hein, et bien sûr que... Souvenez-vous, dans l'émission du conseiller en radioprotection, donc, le conseiller euh, en radioprotection peut euh, apporter son concours dans la rédaction euh, de ce programme de, de vérification. Euh, ici, vous avez quelques propositions d'éléments qu'on peut retrouver dans un programme de vérification, notamment euh, bah, le descriptif des vérifications mises en œuvre. Qu'est-ce que le, ce programme couvre Leur périodicité, ça permet notamment à cette occasion-là euh, que l'employeur justifie les périodicités qui sont, qui sont retenues et pourquoi pas sur la base des fournisseurs et des fabricants qui eux-mêmes peuvent demander des périodicités plus régulières, sur les compétences nécessaires pour réaliser ces vérifications, on peut s'appuyer sur des compétences qui ne sont pas forcément celles du conseil en radioprotection, sur les moyens nécessaires, euh, que ce soit des moyens matériels, que ce soit des moyens organisationnels, bien évidemment euh, sur les méthodes qui vont être utilisées, les modes opératoires, les procédures, les emplacements des mesures, sur la manière dont vont être tracées, les résultats des vérifications et puis sur la manière dont vont être gérés, par exemple, les non-conformités, leur traitement et leurs éventuelles actions qui vont être mises en œuvre de manière à rentrer dans la normalité ou dans la conformité. Dernière euh, partie, euh, c'est en quoi l'APAV peut vous accompagner. Ça va aller euh, assez vite. Hein. Euh, APAV est à vos côtés avec une offre assez complète. Et euh, on est là pour vous accompagner, bien évidemment, dans la gestion du risque d'exposition au rayonnement ionisant en tant que partenaire interne, euh, c'est-à-dire en APAV et organisme compétent radioprotection. il peut vous euh, conseiller ou jouer le rôle de conseiller pour réaliser ou vous assister dans les vérifications périodiques Bien sûr, pour former vos collaborateurs, que ce soit des personnes compétentes en radioprotection ou les travailleurs, les utilisateurs. Euh, sur des prestations, et là, ça tourne un petit peu plus euh, la partie médicale, mais de physique médicale, de contrôle qualité euh, interne, avec notre partenaire qui est, est Esprimed, donc pour cette partie euh, médicale. On peut euh, également, euh, au titre de notre casquette plutôt régalienne, vous assister donc, pour les prestations euh, en tant qu'organisme extérieur, on est accrédité pour réaliser les vérifications initiales et leur renouvellement. On est agréé pour faire les fameuses vérifications euh, code de la santé publique. On est euh, accrédité pour réaliser les contrôles qualité externe des dispositifs médicaux. Et puis, on est certifié pour euh, former les personnes compétentes en radioprotection. Donc riche euh, de toutes ces, ces reconnaissances, hein, que ce soit par le COFRAC, l'autorité de sûreté nucléaire ou notre euh, organisme certificateur global, euh, on est là pour vous, vous assister. Bien évidemment, hein, euh, on est là pour euh, répondre à vos éventuelles, révent, éventuelles questions ou demandes euh, particulières en ce qui concerne la radioprotection et, et, et bien d'autres sujets. En ce qui concerne maintenant le, le dernier point, euh, et je sais qu'on est euh, très limite au niveau du, du timing, c'est pour ça que je suis peut-être allé un petit peu plus vite sur la fin et je, je m'en excuse. Euh, mais peut-être avez-vous un certain nombre de, de questions euh, Et c'est oui, je demande le de les reprendre. Oui. De les, de les prendre, Florian, j'ai mis de côté des questions qui étaient plutôt générales et qui pouvaient intéresser euh, le plus grand nombre de, de personnes. On a aussi des questions très spécifiques que l'on reprendra dans une foire aux questions repartagées à, à tous. Alors, peut-être une question, quelle différence entre une vérification annuelle confiée à un organisme extérieur et le renouvellement d'une vérification initiale alors, euh, le renouvellement d'une vérification initiale est euh, cadré réglementairement, c'est-à-dire, ça ne concerne que les installations, équipements, la vue et sources hein, qui sont soumis à vérification à vérification initiale. Donc, euh, c'était euh, celle qui était définie donc dans le tableau concernant euh, les installations soumises à RVI, donc je vous le remontre ici, où là, bah forcément, l'organisme viendra avec sa casquette d'organisme vérificateur accrédité pour faire ses vérifications. Dès lors qu'on est sur des sources qui vont être différentes de celles qui sont précisées ici, euh, ce n'est plus le cas d'une RVI, mais on est là pour assister les conseillers en radioprotection euh, à réaliser, par exemple, les vérifications périodiques annuelles. Voilà. Donc, dès que ce sont des installations qui ne se trouveraient pas dans le tableau vu précédemment... Euh, eh ben, ce n'est pas des euh, VI ou RV voilà. des consorts du, du champ de, de référencement, du champ d'application de l'arrêté D'accord Quelles sont les périodicités pour les contrôles internes et les vérifications par un OCR Alors euh... Pour un OCR, là, il y a deux choses. Euh, pour un OCR, en fait, euh, pardon, je vais venir ici. Euh, pour un OCR qui agit sous la responsabilité de l'employeur, euh, c'est la périodicité qui est définie par l'employeur pour réaliser les vérifications périodiques. Hein, L'OCR viendra en tant que CRP pour faire les, euh, les vérifications donc euh, en tant qu'acteur interne de l'établissement, même s'il est euh, OCR. Et c'est la même chose, donc euh, donc c'est à minima une fois par an, mais à la périodicité qui est définie par l'employeur. On est sur la même, euh, la même logique euh, pour les vérifications des lieux de travail. En ce qui concerne les contrôles internes, puisque là on est plutôt code de la santé publique quand on prend le terme de contrôle interne, alors on est ici, euh, pour les contrôles internes, il euh, n'y bah, a aucune périodicité qui est définie euh, réglementairement, aucun minimum euh, réglementaire des contrôles internes suivant le code de la santé publique. D'accord. Je propose une dernière question, un euh, lavant dernière Qu'est-ce qu'une activité nucléaire dite de proximité Alors, de proximité, ça vient euh, contrer en fait, ou euh, ça vient en opposition avec les installations nucléaires de base, les installations nucléaires de base secrètes ou certaines installations classées pour la protection de, de l'environnement. Euh, donc, le, on parle de nucléaire de proximité, c'est l'autorité de sûreté nucléaire hein, qui le définit comme ça, ou de petit nucléaire, hein, euh, donc pour toutes les activités qui sont euh, réalisées en dehors de centrales nucléaires, de centres de production euh, d'électricité, euh, de centres d'enrichissement ou de traitement euh, du combustible, de, euh, des grands exploitants du nucléaire que sont... Euh, euh, EDF, j'en ai parlé, Orano, le CEA, Naval Group, par exemple. Donc, tout ce qui est en dehors de ces secteurs d'activité considéré comme du nucléaire de proximité et pour lesquels donc, le régime, les régimes de déclaration d'enregistrement et d'autorisation s'appliquent. Merci, Florian. Je propose de prendre une dernière question qui permet peut-être de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce qui a été dit. Euh, N'a-t-on pas complexifié la simplification du Code du travail avec l'intervention de deux auteurs sur les textes que sont la DGT et l'ASN ce sera la dernière, Florian. On en a beaucoup, mais on va être obligé de s'arrêter. Alors, euh, oui, oui, oui, peut-être, effectivement. Donc, euh, la simplification l'a, la peut-être été pour l'employeur, mais vous avez bien compris qu'au niveau de la direction, au niveau de la, du code du travail, il euh, y a eu une simplification dans le sens où il y a une obligation de résultat qui est, euh, euh, est imposée à l'employeur et plus forcément une obligation de moyens. Il est vrai qu'auparavant, euh, le simple fait de respecter un certain nombre de périodicités plus réduites, encadrer la prise en compte du risque radiologique, euh, aujourd'hui, laisser euh, plus de liberté à l'employeur, mais qui doit avoir le même, le même résultat dans, dans tous les cas. Donc, effectivement, on peut se poser la question sur, euh, sur cette simplification. Non, le, le système se, se complexifie et c'est ce qui a motivé également euh, l'organisation de ce webinaire au, au vu des nombreuses questions qui, euh, qui nous arrivaient assez assez régulièrement. Merci Florian. Mais compte tenu de, de l'or, on a débordé de presque 10 minutes parce que le, le sujet est, est dense et parce qu'il y avait beaucoup de questions. Il reste une dizaine de questions à traiter, donc on ne va pas pouvoir les prendre maintenant. Nous les reprendrons, comme je vous le disais, dans une foire aux questions que l'on vous repartagera dans les, dans, le, dans, les trois semaines à, dans les trois semaines à venir. Un grand merci à Florian pour cette présentation, pour la clarté des explications. Merci à vous tous de, de vous, votre participation à, à cet e-workshop. On vous invite à, à nous suivre sur LinkedIn hein, pour euh, rester régulièrement informé de toute l'actualité de, la, de la maîtrise des risques. Et l'on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et tous. Au revoir. Bonne journée.